Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, vous reconnaissez l'endroit. Nous sommes à Batibo, le plus grand salon de la construction et de la rénovation de Bruxelles et on va parler de quoi On va parler de notre métier, la cuisine équipée. Alors cette année par contre on va faire un peu sous un angle particulier, alors j'aime bien changement vous le savez, on va cette année faire en fait une visite, ma visite, en fait selon les familles de produits. Alors on a distinguer ça en six grandes familles, vous aurez six vidéos. On va essayer de vous les mettre le plus rapidement possible sur la chaîne YouTube. Il y aura la vidéo cuisson. Alors là, on aura les fours, les fours vapeurs, les tags de cuisson. Il y aura évidemment un chapitre consacré au lavage. Alors le lave-vaisselle, évidemment, est hyper présent. On a plein de questions. Ce sont les vidéos pratiquement les plus regardées sur notre chaîne qui consacrent le, la le lave-vaisselle et le lavage. Également la conservation, les réfrigérateurs, quelques changements à ce niveau-là. Alors, un gros chapitre sur les hôtes. Alors là, c'est divisé en trois sous-chapitres, c'est assez simple. Hôtes traditionnelles que vous connaissez, évidemment. Alors les hôtes traditionnelles, ça ne veut pas dire ringarde, mais c'est les que vous connaissez, les groupes aspirants, les hôtes décoratives. Également, les tacs avec hottes intégrées à l'intérieur et bien évidemment, les filtres à charbon actif pour les hôtes à recyclage. C'est un très gros sujet. Alors, on aura encore des vidéos insolites. Si on vous trouve des petites choses intéressantes à voir dans le salon, il y aura encore un chapitre à ce sujet-là. Les plans de travail pour encore le dernier chapitre de cette visite à Batibo. Alors, bienvenue à Batibo, bienvenue dans mon point de vue à Batibo, celui d'un cuisiniste indépendant qui visite le salon. Restez chez vous sur votre smartphone ou sur votre tablette. Je vous fais découvrir tout cela. C'est une série et c'est parti